Bonjour les amis, bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne « Le Tarot des 5 soleils ». Allez, qu'est-ce que vous en pensez d'aller voir ces énergies hein, qui concernent la semaine du 25 février au 3 mars Voilà, alors euh, bon, on va voir hein, ce que ça va donner hein, tout simplement. Et puis voilà, donc on y va, voilà, je vais d'abord prendre mes cartes donc mineures, les 22 cartes mineures. Alors avant de commencer naturellement, je vous accueille sur Tarot des de soleil c'est Yushka pour les nouveaux arrivants, euh, voilà. Et puis donc je travaille avec un tarot qui s'appelle le Tarot des de soleil c'est ma création donc vous ne le trouverez que sur mon site euh, qui a du même nom donc tarot des 5 en chiffres soleil.com et là-bas vous pourrez aller voir donc tous mes services également. Voilà, il y a plein de petites choses à voir et tout. Hein? Et là, c'est notre petit rendez-vous de la semaine. Bonjour à tous, bonjour les amis. Je fais un petit coucou à tous ceux qui me like, qui me font des coucous et qui me suivent depuis euh, vraiment un petit moment maintenant. Hein. Euh, je vous remercie de votre fidélité, euh, vraiment. Alors, alors, alors, alors, <rire> on va aller voir ça. Donc, je vais tirer euh, les... Une première carte, donc, qui concerne les énergies. J'en étais sûre. Pourquoi j'en étais sûre Je l'ai appelée ou elle est venue toute seule Alors ça, c'est Dorado, naturellement, ça correspond, disons, à, à la... Ça porte la planète, disons, euh, Vénus, hein, le jour mercredi. Donc, c'est à... Ça représentait un milieu de la semaine et en même temps l'expression. Donc, euh, à chaque moment, chaque chose, disons, peut recommencer, hein, cette semaine ça, c'est l'influence, disons, euh, on va dire, générale, disons, de la semaine qui va euh, euh, courir hein, tout, tout le long. Euh, c'est Vénus. Alors, Vénus, bien sûr, ça parle euh, d'émotion, hein, ça parle de soi, euh, ça parle d'expression personnelle. Il y a beaucoup Vénus en ce moment, c'est fou avec ce jour mercredi, où à chaque fois, disons, mercredi, disons, symbolise aussi un, un recalage et un renouveau, nouveau La capacité, disons, à chaque fois de euh, repartir, hein, de se redonner du courage, de rectifier également, disons, son, son tir. Hein. C'est comme si dans une semaine, euh, il y avait deux semaines... C'est pas ça, mais vous voyez, c'est vraiment une capacité, disons, une possibilité, disons, euh, d'apporter une correction hein, euh, dans euh, le courant de la semaine. Ok, donc euh, c'est très bien, on va, voir, euh, on va voir ça. Donc là, on commence en général avec ces ouvertures, c'est vraiment euh, euh, l'émotion, hein, euh, l'aspect, l'émotion, même parfois, disons, le côté, disons, euh, euh, superficiel. Qui peut arriver Hein euh, Je le sens pas, je le vois pas, je le comprends pas. Euh, ou alors personne ne me voit, personne ne me comprend, personne. Enfin, etc., etc. Ou personne. Mais on va voir là plus loin parce que euh, vous savez qu'après, je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe. Hein D'accord. Donc là je vais tirer deux autres cartes. Oh Alors là je tire le Cancer derrière. Euh, là on est dans l'émotion. Hein. Oh Donc le cancer naturellement pense, fait penser à, à, à la lune en même temps. Hein. Euh, il y a toute sa maison, sa structure, comment je suis, comment je me sens. Euh, il y a, une, il y a une, une espèce de passé qui revient euh, où on a envie d'être coucouné là, hein? Mais on va aller voir la troisième carte parce qu'après je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe, et là je tire une carte majeure, hmm, je tire cette carte majeure donc qui peut tout chambouler, il y a, disons, où il peut y avoir même des coups de sang, les amis, alors que c'est Uranus, hein, ça représente Uranus, quelque part, parce que c'est le, le, la première, disons, euh, euh, planète, hein, euh, c'est vraiment, c'est le père Uranus, c'est le père également, disons, de, de Chronos, de Saturne, enfin, du temps, euh, de choses passées, euh, sachant que naturellement c'est en, en bélier en ce moment et qui va aller euh, bientôt, disons, en taureau et qu'il y a beaucoup. Alors, donc, je vais essayer de, de me configurer ça, disons, avec les lettres, les astres et ces cartes. Ben... Mes amis, je pense que cette semaine, il faudra être calme. Je, je le pense sincèrement. Euh, je vous le dis souvent, euh, attention, calmez-vous. Mais ce n'est pas calme, disons, dans le sens... Euh, oui, l'autre, il m'énerve et tout. C'est surtout, disons, un... Et si l'autre vous énerve, c'est que vous êtes, euh, cette semaine, disons, avec les ces énergies extrêmement déstabilisées. Parce que je vois beaucoup d'émotions... Euh, d'envie de recommencer tout à zéro, allez je balais tout, je recommence. Euh, voilà, il y a une histoire disons assez euh, assez euh, tumultueuse hein, qui, peut, qui peut naturellement arriver. Il y a le passé, il y a beaucoup le passé qui revient à, à la surface. Il y a vraiment des questions qu'on se pose, qu'est-ce qu'on a fait. Euh, Qu'est-ce qu'on a loupé également Comment on a pu, disons, euh, se positionner Comment on a pu être euh, perçu par les autres Il un... je... Là, j... franchement, je ressens quelque chose, disons, avec cette configuration euh, qui arrive en ce moment, disons, dans le « jeu où il y a Chiron. Euh, ça peut être peut-être un peu douloureux, des choses du passé qui, est... qui reviennent. Alors, on le sait donc, ce pas la peine de, de temps en temps, effectivement, les énergies, elles titillent un petit peu les émotions, euh, bah parce qu'il faut un petit peu les recaler, <coughs> ou les oublier. <rire> Ça me fait rire, parce que quand je vois ces, ces cartes-là, j'ai l'impression qu'on qu va s'adresser, disons, il y, y a un côté, euh, excusez-moi, euh, tout le monde y passe, hein, un petit peu infantile. Oui, on ne m'a jamais aimé, euh, oui, euh, et pourtant je lui avais tout donné, vous voyez, euh, j'ai tout fait pour lui plaire ou pour leur plaire, que ce soit, disons, attention, ça peut être autant dans la famille que dans le travail, là, c'est partout, hein. et dans l'enfance également, donc ça balaye un petit peu tout, c'est des douleurs, une douleur. Hein, euh, qui va être, euh, d'une certaine façon, euh, ravivée. Euh, donc, bah, bon, on le sait et tout, euh, mais c'est vrai que ça risque de poser un petit peu des problèmes concernant, disons, des sautes d'humeur, hein, euh, des coups de colère, des choses comme ça. Alors, bien sûr, euh, d'une autre façon, là, je vais vous dire, il faut euh, essayer, disons, de prendre l'air, l'air dans le sens du recul, vous savez, on a une qui est très ordinaire qui dit ⁇ Oh, tu me ponds plaire !⁇ Là, il faut mettre vraiment du recul par rapport à ça. Ton truc, c'est ton truc et tout. Et puis éviter, disons, d'aller trop dans le passé. Je ne pense pas que ce soit vraiment la semaine qui soit bonne pour ça parce qu'il euh, y a trop de fragilité, vous savez si on là on, on, on j'ai l'impression disons qu'on on, on pense vraiment à quelque chose de passé, qui, qui, qui est et qui fait mal, euh, à un moment donné c'est pas la peine de gratter et de régler le problème à chauffe, là il y a beaucoup, malgré tout, euh, de distance d'air en même temps, disons, à hein, prendre. D'accord Alors, là, on va aller voir les 50. Dans les 50 euh, cartes majeures, mineures, je vous ai tiré les trois premières dans le tas des 22 cartes majeures. Et maintenant, je vais vous tirer trois cartes dans le tas. Des cartes mineures. 50. Donc. Ouh, qu'est-ce qui se passe ah, un enfance. Voilà. J'ai eu l'impression d'être emprisonnée. Aïe, aïe, aïe. Euh, rien ne va, ne va plus et tout. Je retourne à la source. Euh, je n'ai pas envie, disons, de... Ouh là euh, Là, c'est une question vraiment de, de ressasser. Hein. Alors, il euh, y a... On fait ses comptes. On fait ses comptes et on ressasse là, à l'heure actuelle, hein, pour cette semaine. Moi, je, franchement, avec ce que je vois, là... Attendez, voir, parce que j'ai pas... Il y en a deux qui sont sautés, là, qui ont sauté. Oui. Là, maintenant, disons, j'ai le tuteur avec euh, le fameux Jupiter... Et sachant que ce fameux, cette fameuse carte, c'est une carte, c'est un peu, un peu, le, un peu le, le, comment on va dire, le, le, je ne sais pas vraiment, le gaz, vous savez le truc là, qui allume euh, le feu en, qui, qui, qui est déclenché par la fusée, là quelque part faut s'extraire, euh, de ces trucs-là, qui nous renvoient au passé, où on risque euh, de trop tourner dans le mélodrame, etc., etc., et la dernière carte, c'est au point de vue, des on sentiments, ce qu'on risque de sentir, non, avec le petit conseil, disons, euh, par rapport aux cartes mineures, arrache-toi, décolle de cette situation, voilà, euh, voilà, euh, Accroche-toi quelque chose de costaud, de solide, pour pouvoir vraiment décoller. Hein? Donc, c'est vraiment le côté, disons, de euh, « je, je, je dois m'extraire ». Alors, euh, c'est tout à fait ça, parce que je voudrais vous montrer. Tiens, je vais vous montrer, je m'approche. En ce moment, Chiron est en bélier, les amis. Le bélier, c'est un 5, voilà. Chiron, euh, un jour je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Il y a beaucoup beaucoup de choses, disons, à voir par rapport à Chiron, c'est karmique naturellement avec euh, quelque chose de très douloureux dans le passé ou dans une vie passée, etc. qui revient à la surface. Donc il y a disons quelque chose de karmique là qui revient, vous voyez. Et sachant que Chiron c'était le bon euh, Sagittaire, hein, le bon qui est relié, figurez-vous, euh, on va dire, dans, dans l'émotion, euh, à, à la... au signe des, du Sagittaire, sachant que le Bélier, c'est le premier signe de feu, et que le Sagittaire, c'est le dernier signe de feu. Donc là, on est en train de de balayer, disons, euh, tout un cycle. Hein. Vous voyez, hein. en... et là, euh, cette carte te dit, euh, non, rattache-toi à ce que tu as appris. Hein. Il y a quelque chose, malgré tout, qui t'a construit. Il euh, faut se rattacher à ça, de façon à ne pas euh, s'effondrer. Ben, je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, ça a l enfin, du point de vue énergie et tout. Ça a l'air d'être... Euh, ça a l'air d'être vraiment dans l'émotion hein? ça a vraiment l'air d'être dans, dans l'émotion vraiment bien alors euh, naturellement c'est une un tirage qui correspond disons un petit peu à la France alors est ce qu'ils vont ce que ça va reparler à nouveau parce que ça c'est naturellement c'est une carte énorme qui correspond disons à, au contact à la parole, même avec une autre, avec une forme de déballage. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être touché, c'est rigolo ça, mais on dirait que c'est dans les fondements même de la société. Dans les fondements même de la société, c'est comme si on retirait Quelque chose, disons, d'important, euh, qui fait partie du... Là, je parle de la terre, donc, enfin de la France, donc du patrimoine, du patrimoine euh, français. Alors, je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il va y avoir euh, des annonces particulières qui vont arriver ou quoi Et ça va faire vraiment euh, parler les gens, euh, dans le sens où euh, ça va les toucher directement, attention, hein ça va les toucher directement, hein, c'est pas « Ouais, il a fait le con, etc., encore celui-là. » Non, non, c'est une répercussion, c'est une répercussion qui est directe par rapport à, disons, à votre situation familiale. On va dire, par exemple, imaginez parce que vous avez une aide, ou par rapport à de l'argent, ou par rapport... Il y a quelque chose, disons, de vraiment concret, là, de vraiment, vraiment concret, d'accord On va voir, on va voir, les amis, hein. donc, euh, c'est vendredi, aujourd'hui... Euh, et donc euh, je, je, je tourne toujours le vendredi matin pour vous poster ça pour euh, donc que vous l'ayez euh, tranquillement pour la semaine du 25 au 3 mars hein. alors on va voir ce qui va se passer hein. moi j'en sais rien donc mais je sais pas j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se casse la figure euh, mais d'important là c'est primordial là c'est vraiment important hein. Là, c'est une annonce qui va être importante. Hein. Alors, euh, bah, regardez, disons, les infos, les choses comme ça et tout. C'est des choses qui vous... Aïe, ah, aïe, aïe. Voyez, la euh, ouais, confirmation. Il y a quelque chose qui sera retiré, la fin de quelque chose, disons. Il y a quelque chose qui sera vraiment retiré cette semaine. Et ça vous touchera, ça vous choquera. Là, ça va vous en... C'était un truc comme, euh, vieux, et puis qui, qui était vraiment comme une, comme une institution, et ça ne fonctionne plus, et, et clac, on ferme et tout. Enfin, voilà. Donc, euh, ça on, on, on parle des énergies de la semaine, et surtout naturellement de la France. Moi, je m'occupe de la France, hein, avec, avec vous, naturellement, ou moins. Hein. Ben, écoutez, vous m'en direz un petit peu euh, des nouvelles. Euh, naturellement, euh, c'est quand il y a des énergies aussi puissantes qui arrivent comme ça. Euh, naturellement, ça touche le foyer. Hein. Voilà, ça touche, c'est marrant parce que ça va toucher le foyer, l'émotion et ça va toucher le porte-monnaie en même temps. Voilà. Mais on va vous cacher des choses, on va nous cacher des choses, les amis, on le saura plus tard. Mais celui qui regarde bien les infos cette semaine, il pourra déjà le voir, vous voyez, il pourra déjà le voir, ça c'est sûr. Ouais. signature, c'est fait, c'est envoyé. Alors ça, on va le découvrir, voilà, on le découvrira, on le découvrira de toutes les façons. Mais là, il y, y a un coup d'envoi, disons, cette semaine, hein, ça c'est sûr, hein, ça ne va pas nous faire plaisir. Bien, mais écoutez, euh, les amis, avec des choses comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Simplement, euh, renforcez-vous en famille, hein euh, resserrez les liens, vrai, on parle beaucoup de sentiments et de resserrer naturellement les liens. Euh, enfin, le fait aussi, n'éjectez pas, disons, gratuitement, un membre de la famille, des fois, euh, je sais qu'il y en a, euh, c est, c est, c est, je vous comprends, je vous comprends, on est tous à la même enseigne et tout, etc., etc., on a, on a, on a tous nos gamelles de ce côté-là, ou euh, voilà, bon, ben, c'est pas obligé non plus d'être, euh, d'être, d'être, d'être sec, et tout, euh, euh, il vaut mieux cette semaine, de toutes les façons, avec euh, ce que je vois, il vaut mieux être un petit peu enrobé, il vaut mieux être doux, qui, ma foi, on verra, on verra ça, hein. bien, alors, mes amis, je vous quitte, hein. alors, j'espère que cette petite euh, vidéo, de euh, bah, toute façon, elle ne va pas nous traumatiser, parce que, euh, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont se passer, hein. euh, on décante, on décante, on décante, hein, semaine après semaine, et puis, c'est un truc qui est passé, et puis c'est un truc qui est derrière et c'est un truc, une fois qu'il est dévoilé, naturellement, on peut en discuter. Naturellement, je remets ça, disons, dans le contexte du couple, dans le contexte de la famille, dans le contexte de votre job, dans votre contexte intime, particulier, professionnel ou quoi que ce soit. On peut naturellement remettre ça, les énergies arrivent comme ça, puis petit à petit et tout, vous, vous prenez naturellement une répercussion ou un fil. Hein. Voilà. Il y a quelque chose, disons, euh, de perturbateur qui arrive, euh, j'ai l'impression, euh, cette semaine, avec un, un mot de, euh, de, de, de fin. Euh, voilà, je pars, de toute façon, je ne vais parce que c'est idiot après. Eh ben, je vous quitte les amis, je vous like. Hein, et puis, euh, toujours très attentive à vos commentaires de toutes les façons. Hein, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo, les amis. Au revoir!